Donc chez Editis, éducation et référence, on propose des contenus et des ressources à destination des enseignants et euh, des élèves. Donc, euh, ce contenu, les enseignants euh, viennent le, le chercher sur notre site, euh, il est gratuit. On le propose en contrepartie d'une inscription sur nos sites. Donc, euh, toutes les datas recueillies nous permettent d'alimenter notre base de données. Par ailleurs, les personnes viennent chercher donc ce contenu sur notre site, ce qui permet d'engendrer pas mal de cookies. Donc euh, finalement, avec cette, ce couple cookie-email, on a décidé de, de s'équiper d'une CDP pour que euh, nous puissions euh, euh, regrouper ces données dans un seul et même réceptacle. Euh, et donc, euh, la, la, nous avons, grâce à cette CDP, on crée euh, des segments d'audience personnalisés. Et donc, ça nous permet après d'activer ces segments d'audience pour retoucher des utilisateurs, répondant à des scénarios précis euh, via des leviers d'activation euh, en fonction justement des, de notre connaissance client. Donc ça va être l'email personnalisé, la personnalisation de site ou encore euh, des leviers euh, comme euh, le médi les médias sociaux.